Et les amis c'est Jean-Denis, on se je retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu. Donc là on va jouer à Pokémon Training Card Game Online. Donc c'est un jeu que. Il y a plus d'Américains je crois qui ont joué dessus que les Français. Donc après je sais pas si euh, vraiment les Américains ont, ont joué plus que nous à ce jeu, enfin je sais pas il y a beaucoup de Français qui font des sur Pokémon jouent à ce jeu, mais bon, c'est pas grave, nous on va le tester. J'avais déjà un compte avant sur mon ancien PC mais mon ancien PC du coup il est enfin, comme il y avait un virus en fait du coup il est mort donc du coup là j'ai retéchargé l'appli. On va faire accepter. Je connais un peu le principe de ce jeu. Hein. Il y a des cartes Pokémon de à peu près de toutes les extensions. Comme euh, ombre. Alors je... Ombre ardente, là je sais pas avec Necrozma et OO. Oh -Oh. Donc euh... Ah oui, là ça fait le chargement de la carte. Je me souviens un peu trop. J ai, j ai, j ai... Après que mon pied soit mort, j'ai pas vraiment beaucoup joué au jeu. Euh, donc là, je, je sais plus ce que je dois faire. Clique sur évoluer. Voilà. voilà. Donc là, voilà. C'est comme dans la cour de récréation qu'on joue en primaire. Hein. Enfin, C'est dans le jeu là. Voilà donc là là ça charge en fait le, la carte du dresseur. Je crois qu'avant il n'y avait pas comme ça c'est contre euh, elle qu'on jouait avant donc la ratata ah oui c'est Zach, voilà je crois qu'il y a Zach après il y a qui il y a, il y a une autre dresseuse que je me souviens Je me souviens pas de tous les dresseurs là Ah voilà ouais. bref, euh, à vous de jouer, donc, enfin, euh, ouais, c'est pas une électrique, mais on peut quand même attaquer, voilà, comme il y a une mise à jour, là, sur ce jeu, d'ailleurs, euh, quand euh, je prépare le jeu pour y jouer, ah, les GX, voilà, les GX, que Solgale GX, nous on a la GX, voilà. vous cliquez comme ça, pour faire passer, Comme il n'y a, a plus les ex. Attendez. Attendez, je, je reviens deux minutes. Attendez. Donc voilà, il donc y a mes parents qui sont rentrés. Euh, mais ne, ne vous inquiétez pas si vous en, que, que, entendez gueuler chez moi. Ce n'est rien, c'est juste mes parents qui sont rentrés. Voilà. J'ai mis un petit peu le son à fond pour que je puisse entendre le jeu. Même si ça me casse les oreilles. C'est pour vous que je fais ça. C'est une potion. Ah ben bah voilà la carte. Il faudra peut-être qu'elle charge aussi. N'inquiétez hein. pas, si vous entendez que le chez moi, c'est juste mes parents. C'était encore mes parents qui parlaient, mais bon, là, il parlait fort. Voilà. Le petit éboli voilà. Ah, ah putain, je suis frappé mon ongle de pied là. Tu euh, sais que battoir ma mère qui a toussé, ne vous inquiétez pas mais je, je vais pas trop augmenter le jeu trop fort on va, je vais mettre comme ça au pire Et merde, je suis tombé une figure de Pikachu alors on va prendre la première ah, pas mal, une énergie, ouais pourquoi pas je sais pas si je le, joue, je le ferai en plusieurs parties Autant, je baisse un peu le jeu là donc voilà, donc là, on va faire ça. Alors, donc ça c'est pile. Donc attends, là, regarde. Donc ça m'a fait 20 dégâts, bon c'est pas grave. Donc ça c'est qui Ah, c'est un Pikachu Alors c'est lequel Ah, stylé le Pikachu Ah, stylé Faire que battoir 20 dégâts. Ah, ouais, merde. On ouais. euh, donc ça va voilà, l'associer à Pikachu. Donc là, c'est les combats de début. Hein. Après, il faudra créer un compte. Est-ce que je vais faire? Enfin, je me souviens pas de mon ancien compte. C'était il y a quelques temps. Voilà. Donc il est mort, bon ça c'était prévu. C'est pas grave. Il a gagné une carte, voilà. Alors il va lui faire une attaque boule et là. Je vais baisser un peu le sang parce que je trouve que c'est un peu trop fort. Ou j'ai une télécommande du coup. Voilà, On va le mettre au moins là. Ah je dois affronter une, une autre cour ah Ouais, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous après. Hein. Bon, voilà. Ah, bon, d'accord. Je crois que c'est le dernier celui-là, non Ah, ouais, moi je voulais présenter un petit peu le, le truc, le, le thème. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas passer ce combat. Attendez, je, je peux faire l'attaque ou pas là Ah, bah. Mais il se termine alors. Bon, on va durer un petit peu longtemps cette vidéo, mais je pense que je vais faire que ça après. Mais sinon, si vous voulez une deuxième partie, euh, bon, euh, en, en like, je demande combien. Bon, d'ici 5 likes, euh, je vais peut-être faire une deuxième partie. c'est pas après... Euh, Oh non mais je sais pas que combien il dure euh, 60 minutes et hein, moi... Et pourquoi il peut pas attaquer lui Ah mais sinon il peut attaquer ah, bon, ouais. euh, bon. bon. Je vais vite passer le truc... Ah la fin une évolution Non ah, mais il sort pas une GX là parce que... Oh non, mais là, moi j'aurai aucune chance contre une JX, moi. Attendez. Là. Une JX, hein. Bon, allez. Pour la vidéo. la vidéo, les amis. Pour la vidéo Attendez. Ah non. Mais... Ouais. Le 70 oh, doux. Ah ouais. Si il... on fait vite là. Bon. Ben voilà, il a, il a rien fait. Tu vas faire, tu vas faire, toi. Bon, on fera une boule et direct. Dégage. Voilà. Désolé si c'est vraiment un petit peu long. Oh non, enfin, je rage, je rage, mais bon. Hein. Oh. Ça, pas pour l'instant, donc ça. Je vais mettre là, nommé Pikachu, nommé Raichu, il va tous les finir là. Aucune chance là. Je vais quand même mettre le Pikachu quand même. Voilà, aucune chance. Là. Ah voilà. Est-ce que, est que je. Est-ce que je. Voilà, bon, c'est un pièce. Je vais quand même vous montrer le, le truc. Ouais, excellent, d'accord, d'accord. J'aime peu Kevin ça. Oh non, mais c'est pas vrai! Bon allez, on joue, allez. Ah non, il faudra pas tous les dégâts là Oh, c'est pas vrai. Bon, les Pikachu, on va essayer de vite se les finir. Ah c'est un type Oh, ça va. Oh, parce que ces combats sont pas très très très intéressants. Hein. Bon après, au pire, je passe le combat. Oh, je, je... Est-ce que je passe le combat ou pas Bon je passe le combat et je vous montre après le, le truc euh, le la base de combat voilà vous avez compris à tout de suite je vais faire une petite euh, une petite boule et des familles les gens donc oui il y avait la lettre du professeur pour qu'il gagne des trucs hauts comme ça je vous montre un peu après je, je vais peut-être vous montrer la fin voilà, je fais parce que ces combats sont pas trop trop trop intéressants hein. le combat du début je connais hein c'était vraiment les mêmes dresseurs, mais avec les, des cartes différentes. Voilà, je vous retrouve après. Et voilà, j'ai fait ma victoire. Donc là, il faut que je défie les deux. Lui, il n'a pas d'excès, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là, je vais faire les deux. Et je vous retrouve à la fin. Allez. Donc voilà, les gens, j'ai fini le truc. Donc là, il faudrait que je joue le booster. Rupture turbo. On va voir ce qu'on a dedans. Alors voilà, là, là, vous avez vu, il y avait les tickets et tout ça. Attention, est-ce que c'est un Pokémon axe Ah, je vais peut-être faire une pioche en vrai, en fait, quand j'achète un booster. Donc voilà ce qu'on a eu. Les gens. Euh, ok Ok. Donc voilà, je vais créer un petit compte et si je vous retrouve après pas besoin donc voilà je vous montre un peu là c'est les packs là vous avez pour utiliser des codes voilà là là il y a le magasin où on peut acheter les boosters boutique voilà là avec... ah ouais ah ouais euh, attendez j'ai combien là Non, se trop cher en fait encore voilà les boosters les decks les objets de jeu voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si vous avez plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à partager, voilà. Et on vous retrouve à plus pour une prochaine vidéo, allez salut